Ha, <laughs> ha, Alors, jean Jacques Cheminade devrait déposer aujourd'hui, dit-il, 530 parrainages au Conseil constitutionnel. Et on attend aussi Cindy Lee, David Derrier, Jean-Marc Gouvernatori, Philippe Poutou, je l'ai dit, Patrick de Villenoisy, Nicolas Stocker, Frédéric Pradel, Karl Lang, et des dizaines d'autres personnes qui cherchent des parrainages pour être candidats. Il faut souhaiter que tout le monde les ait. pour y avoir 50 candidats au premier tour, à peu près. Ce serait bien, Nathalie Arthaud Mais je sais que vous, vous faites, effectivement, il y a les grands candidats et ceux qui ne sont pas légitimes. Et que euh... ça vous gêne beaucoup qu'il y ait des tout. courants, y compris minoritaires qui fassent entendre leur voix. Est-ce que vous souhaitez eh bien, que tous les gens que j'ai cités aient leur parrainage? Eh bien, écoutez, si ils ont leur parrainage, ils cela candidats. montre qu'ils représentent quelque chose, qu'ils ont une force militante, parce qu'en réalité seulement ceux-là peuvent avoir effectivement et leur parrainage dans le pays, parce que c'est pas facile, vous savez, il faut aller frapper à la porte de, de, de milliers de maires, il faut les convaincre, et les convaincre sur quelle base? Hein, vous croyez que, que les maires euh, oui, euh, c'est des uluberlus qui vont soutenir n'importe quel kidam qui, qui frappe à leur porte? Pas du eh bien non. Et bien Moi, vous que toutes ces de, et respect, leur de respect euh, des sûr. maires, euh, manifestement, que vous. alors vous dites ça Je vous qu'il faut souhaiter que ces, personnali ces personnalités-là et leur parrainage... Eh bien, tant mieux, alors, si que... vous l'espérez aussi, voilà. eh bien, euh, eh bien ah, écoutez, il n'y euh, a pas de problème. Moi, je pense que c'est la problème. démocratie. Hein, à partir du moment où, effectivement, on remplit hein, les, euh, eh bien, bien les euh, le, le cadre et les règles, eh il n'y a pas de raison de censurer qui que ce soit. Vous avez et justement, on verra, ne on verrait pas, y compris ces faux débats, Hein, et on ne verrait pas euh, cette course Merci. à l'échalote hein, qui, qui euh, euh, ne signifie rien et qui ne répond en rien au problème aujourd'hui bah de bah la oui, population. C'est un point d'accord entre nous, Nathalie Arthaud. Eh bien je le découvre. Eh ah bien bah, nous en sommes heureux. <rire>